Les bras Pareil comme un sati baba Qui sortit d'enfant de son maman Maïbo N'importe qui place qui m'aurait été vous tous toujours, moi pour tourner Sous les femmes qui peuvent passer devant mon lycée, n'en n'y est pas pour égal ton beauté. Pour moi, tu es un vrai merveilleux. Je compte pas pour que... C'est l'éclaté Enzo, c'est bon, Dieu donne-moi l'aspiration. Lola, mais c'est que mon programme, le nom Faire les sorez à tout image Sauf mon l'environnement sincère pour moi, tout unique, tu un à l'endroit massique, tout fait mon moi frisson. Les mots prononcent ton nom.